Et eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h J'espère que vous allez tous très bien Pour ma part ça va nickel comme d'habitude On se retrouve aujourd'hui pour Une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2 Sur Grand Utopia. regardez comment c'est très joli Mais Oula attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire Attendez je vais essayer de traverser Je vais essayer de traverser sans mourir Ok, je suis safe <rire> On se retrouve les amis aujourd'hui en voiture C'est incroyable Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il est qui, là, en train de foutre, Mkolo Qu'est-ce qu'il casse les pieds, là Ouais Eh ben, écoutez, c'est parti sur un coup de tête. Je me suis dit, ça peut être rigolo. Parce que je n'ai jamais fait ça. J'ai déjà euh, roulé en voiture sur Eurotruck euh, Simulator 2. Ça avait d'ailleurs beaucoup plu. Et je l'ai jamais refait. Mais surtout, sur Grand Utopia, les gars. Et il y a des routes qui en valent la peine. Alors aujourd'hui... Je me suis dit on va faire un hors série Donc spécial avec une route non explorée hein, Vous le voyez c'est normal vous inquiétez pas On est au niveau de courfeyrac Et regardez un petit peu tous ces virages qui nous attendent Alors on a déjà fait ça en camion les gars hein, Donc c'est pas la peine de dire oui mais tu casses tout C'est fait pour faire en camion euh, T'as fait une aventure de recommencer à zéro Machin machin J'ai rien à foutre voilà, je suis désolé, ça sort au bout Les gars, si vous voulez, vous retournez il y a un an, j'ai déjà tout fait en camion, j'ai exploré toute la map euh, C'est un petit peu dommage de répéter toujours la même chose Ben oui, ben Aujourd'hui, on va faire la route du paradis <rire> On va essayer, en tout cas, le challenge d'aujourd'hui, ça va être de faire la route du paradis en voiture. Donc le paradis qui est une route assez... Euh, assez cocasse. Assez cocasse, avec euh, des petits chemins bien sympas. Donc on est avec cette belle voiture. <rire> Renault. <rire> voilà, cette Megan euh, euh, 3 RS, si je dis pas de bêtises. Je mettrai le mode en description. On rentre, et c'est plutôt sympa. Hein, c'est une voiture assez sympa, mine de rien. Elle a été bien faite, hein. Elle a été bien reproduite sur Euro Truck, donc ça c'est vraiment sympa On va pas perdre plus de temps les gars On va y aller Coucou. On va y aller ouais excuse moi je me suis un peu imposé hein. Ah c'est mon petit côté à euh... Mon petit côté fifou Alors ah, attendez hop là ça commence bien Donc j'espère que vous allez apprécier cette euh, Petite vidéo euh, hors série Vous m'en direz des nouvelles Ça risque d'être bien sympa on est là pour s'amuser les gars Moi j'en ai marre en fait de me prendre la tête vous savez Donc à un moment donné voilà j'avais envie de prendre la voiture Si j'ai envie de rouler n'importe comment Je roulerai n'importe comment on va essayer de, de faire les choses bien. Alors, non, en fait, le but du jeu, ça va être donc de réussir euh, à faire la route du paradis dans un premier temps, ça c'est clair. Mais le but du jeu, ça va être de ne pas faire d'accident, tout simplement. Voilà, le but, ça va être de ne pas faire d'accident, peu importe comment je vais rouler. Donc, je vais probablement rouler comme un con. C'est pas un problème, il faut juste pas faire d'accident. Voilà, c'est euh, vraiment l'objectif et euh, réussir euh, la mission euh, intacte. Et c'est ultra stylé du coup de, de prendre cette route là parce que vraiment on l'avait déjà prise en, en camion Et, euh, et c'était un calvaire je m'en souviens très bien C'était un calvaire ces grands virages là avec la remorque c'est assez, euh, assez terrible Donc voilà petit plan cinématique Et je pense c'est aussi sympa de mettre un peu à l'honneur euh, finalement cette map de My Godness En voiture ça change complètement la perspective Et euh, je trouve que c'est pas que c'est pas moche quoi je trouve que c'est assez, euh, assez rigolo à faire. Vous voyez la ligne blanche Bah je vais rien faire parce qu'il y a un camion qui arrive en face. <rire> voilà, on va simplement rester tranquille derrière, même si je respecte pas les distances. On est immatriculé, euh, c'est quoi la plaque d'immatriculation la TR Je ne sais pas c'est quel pays. Mais vous voyez un petit peu la voiture, elle est super bien faite. Hein. Alors je serais plus capable de vous dire le, les créateurs, j'en suis navré. Mais comme dit je mettrai évidemment tout en description. Donc euh, c'est donc pas un problème. C'est pas un problème. Très sympa. Bon juste le bruit euh, qui a un petit peu éclaté au sol hein. On va pas se mentir Bon après euh, c'est Renault, hein. <rire> Je rigole euh, ça fait pas ce bruit là euh, Le klaxon attendez Voilà ça c'est fait euh, Les fenêtres on peut les ouvrir Ah dommage on peut pas ouvrir les fenêtres hein. Ça c'est un petit peu dommage C'est pas bien grave On va, on va faire avec Bon les là ils m'ont saoulé là On a quand même de la patate hein, sous le capot On a quand même de la patate sous le capot J'ai beaucoup d'angles morts alors attends parce que là je me suis un petit peu euh, enflammé Hop là on me passe devant sans problème Hop ni vu ni connu Allez c'est parti Paradise Road Vous avez vu le panneau On va faire la route du paradis Donc ça va être incroyable en voiture En vrai on va se donner euh, Vous savez quoi on va se donner l'objectif limite De le faire le plus rapidement possible en fin de compte On se la fait un petit peu en mode rallye Vous voyez ce que je veux dire Ah ça peut être assez amusant Ça peut être assez amusant alors forcément des fois euh, vous allez me voir faire des trucs un peu bizarres j'en suis désolé En fait la conduite de voiture c'est vraiment différent que la conduite de camion euh, N'oubliez pas que c'est un jeu qui est fait pour camion de toute façon Et donc du coup la physique est très différente euh, Bah déjà d'un camion mais surtout de la réalité C'est à dire qu'il y a deux facteurs qui sont différents et donc il faut juste que je m'adapte un petit peu Et puis, euh, puis ça devrait le faire hein. Ça devrait le faire Hop et il roule comme un fou le mec devant On fait la course regardez on fait la course avec le mec devant Ouais eh. Il m'a fait les, les, les, les clignotants là pour qu'on fasse la course Tu vas voir c'est qui le meilleur hein Moi je te fume avec ma Renault moi Alors là on est dans la merde Ça passe Ça passe alors là ça c'est un coup euh... Voilà J'ai fait en sorte de pas écraser la pédale hein, Parce que là je peux vous dire que si j'avais écrasé la pédale euh, C'était moi la pédale hein. <rire> Non clairement euh... <rire> Non mais j'allais mourir en fait hein, tout simplement Donc voilà tran tranquille Wow Je sais pas si on a, si a l'ABS ou pas non! Vous avez rien vu. Vous avez rien vu. Je pensais que ça passait. Hein. Je vais être très honnête avec vous, je pensais que ça passait. Vous n'avez rien vu, ça ne compte pas. Ouais, mais là si les gens ils roulent à 30 à l'heure, vraiment, ça va être terrible. Hein. Ça va être terrible. Ils ont bien raison. Hein. Ouais, en camion la perspective est pas pareille, c'est assez rigolo. Oh là, ma vie, ça bosse. Et vous vous rendez compte que ça fait plus d'un an qu'ils sont en train de bosser, qu'ils ont pas déplacé un seul tronc d'arbre. En plus, ces troncs d'arbres ils volent, hein, euh, si jamais. Donc ça fait plus d'un an qu'ils bossent. Ah oh là là, my goodness, va falloir... J'espère que tu les payes pas, hein, parce Parce qu'ils font pas grand-chose. Oh, je pensais que je pouvais doubler. Il y a trop de voitures. Après, la route est assez large. La route est assez large. Voilà, ça passe relativement bien. <rire> Qu'est-ce qu'il y a Dites-moi, dites il est où le problème Je suis sur mes 4 roues, là. Je pense que vous avez cligné les yeux... Je pense que vous avez cligné les yeux. Et euh, que vous avez fait un rêve lucide, les amis. Vous avez fait un rêve lucide. Ok, on en est où là 255 mètres d'altitude actuellement. On est parti 130 km/h, hein, vous voyez sur, euh, sur le compteur. Voilà, mais là on va un petit peu se détendre. Eh, C'est une Renault Sport, les gars, aussi, hein, faut pas l'oublier. Ah, c ça déconne pas. Hein. La Renault Sport, elle, elle se retourne. Elle se remet sur les quatre roues. Hein. Ah, vous pouvez essayer dans la vraie vie. Hein. Tous ceux qui ont une Renault, euh, n'hésitez pas à le faire. Hein. C'est pas bien grave. <rire> Je rigole Oh, Je me souviens de ce décor Souvenez-vous Avec la cascade d'eau oh, Les montgolfières Alors ça c'est ultra stylé messieurs dames Parce que regardez Je vais vous faire une petite capture d'écran Et ceux qui m'ont suivi il y a un an Et eh ben j'ai fait une capture d'écran Exactement au même endroit C'était avec une remorque Vache qui rit. Pour ceux qui s'en souviennent Je crois que c'était la vache qui ah, C'est quand, quand même pas moche C'est quand même pas moche On est vraiment dans un cadre idyllique J'ai envie de vous dire un cadre idyllique, mais là, la route va être un petit peu moins idyllique, et, euh, et ça, c'est assez rigolo. Et ça, c'est assez rigolo, donc là, on va vraiment se concentrer au maximum pour faire aucun accident. Hein, on n'a pas fait d'accident depuis le début, donc ce serait dommage euh, d'en faire euh, maintenant, quoi. Euh, et puis surtout que la route du paradis, souvenez-vous, euh, là, en vrai, euh, c'est des virages sympas, euh, mais après, euh, après c'est la merde, hein. plus tard, ce sera la merde. Hein. Allez, on y va euh, On va y aller tranquille, bilou. Il y a beaucoup de trafic, d'ailleurs. Il est quelle heure, là il est 9h18 du matin, c'est pour ça. C'était une très mauvaise idée euh, de commencer à cette heure-là. Mais c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Alors attendez, est-ce que je tente ou pas Parce que je ne vois rien là. Oh, j'aurais pu. J'y vais. Ok, ça passe. Hop, on ralentit. Oh, là, le petit parking Une petite vue sur le côté. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, que c'est beau. Que c'est beau. Ah bah, il y a des, euh, des scooters je sais pas comment ils ont fait pour monter jusque là-haut. Les scooters, ils ont du courage. Hein. Ah, monsieur euh, envoie une carte postale euh, virtuelle euh, à sa daronne. Incroyable. Un hôtel. Trivago. Allez, je passe devant la 3008, là, parce que elle va me gonfler. Hop. Et c'est reparti. Ah, un nouveau panneau. Et voilà, l'angle mort. Merci beaucoup, on n'arrive pas à lire. 356 mètres. Pas mal, hein Pas mal, ah bah du coup j'ai pas les oreilles bouchées finalement, <rire> c'est encore pas assez haut. <rire> ok Zanzazion, Zanzazion, allez on y va là monsieur avec votre Dacia Sandero, je ne sais pas ce que c'est Alors les gars vous allez me dire, hein, si ça vous intéresse ce genre de vidéo, ça change vraiment hein, des, des Voilà des vidéos euh, classiques Eurotruck Clairement j'ai envie de voilà de me faire plaisir et de varier, j'en ai marre euh, de faire tout le temps la même chose euh, C'est des trucs qu'on a déjà fait il y a un an euh, et je comprendrai que certaines personnes vont vouloir m'insulter Bon après voilà, hein, ça, si vous avez que ça à faire Mais euh, ceux qui n'apprécient pas, ça c'est pas un problème, n'hésitez pas à me dire Mais si vous appréciez, n'hésitez pas non plus à me le dire surtout Et si vous voulez que je fasse avec d'autres véhicules, d'autres routes moi, je pense notamment à la route de la mort, la... Euh, la route... Euh, la Joséphine. C'est ça, c'est la Joséphine, je crois, le, le, la route de, de la mort ou je sais plus quoi. On pourrait faire ça, vous savez, avec un SUV ou un truc comme ça, ça peut être assez rigolo. Enfin, euh, voilà, vous, vous, vous me dites. Vous me dites ce que vous en pensez, on en refera. Si vous voulez que j'essaye avec des véhicules en particulier, n'hésitez pas. Après, il euh, n'y a pas tous les véhicules du monde, hein, mais euh, on, peut, on peut essayer de se débrouiller. Donc, voilà, vous m'en direz des nouvelles, les gars. J'ai euh, hâte de vous lire. Là, je me suis un petit peu chauffé. Hein. Hop là, trois véhicules d'un coup. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a, mon pote Trois véhicules d'un coup. Normalement, tu dois te rabattre. Oh merde, je suis peut-être un peu enflammé. Je voulais essayer de le doubler dans le virage. Il a de la patate quand même, ce Renault. C'est une vue cinématique quand même. Oula là, on va très vite là. On va très vite. <rire> ah, j'aime trop, ça me donne envie de boire de l'eau. <rire> je sais pas pourquoi, mais quand je vois des, des décors comme ça, ça me fait penser aux bouteilles d'eau. Normal c'est la montagne, connard Non mais voilà c'est rigolo Et Donc là on arrive dans le village de lavernay Donc on va se calmer hein. On va pas tuer des gens Donc on va respecter un petit peu quand même Lavernay sur la gauche Nous avons 532 mètres d'altitude Waouh Oh pardon le... Eh le camion je l'ai énervé derrière hein. Ça c'est comme dans la vraie vie, il a bien raison <rire> On y va Tunnel du Mont Doré Et non pas Julien Doré bien évidemment Incroyable. Ah, on n'est pas encore sorti du village. Hop là, ligne blanche. Ligne blanche. Ah merde. Bah ouais, je pensais que... Bah ouais, bah voilà. Mais je pensais que Renault Sport... Je pensais que les RS, elles étaient plus puissantes que ça quand même. Hein Hop là, regardez-moi. Et appelez-moi Sébastien Lub. Enfin, dans une Renault, mais c'est pas grave. C'est sûr que Peugeot c'est mieux. Mais euh... Et ce beau décor, ce paysage idyllique, messieurs, dames. Viaduc des deux Rennes. Alors je ne sais pas à quoi penser My Godness Quand il pensait à deux reines Je ne veux pas savoir d'ailleurs Non parce que maintenant que j'ai compris que My Godness Parce que souvenez-vous moi il y a un an quand on a pris cette route Je ne connaissais pas encore My Godness Maintenant qu'on sait que c'est un gars un petit peu cochon <rire> On peut tout s'imaginer Vous voyez ce que je veux dire On peut s'imaginer tout et n'importe quoi Donc Restons innocents Que faire quand on se fait chier dans un tunnel Des slalom bien sûr C'est évident euh, là ça se resserre quand même. Voilà. Et du coup ce que je peux faire... Hop, regardez. Voilà, ça ça s'appelle du calcul. Ça s'appelle être un, un as du volant finalement. On appelle ça plus communément un pilote. Regardez c'est pas fini. Hop là. Ah <rire> et voilà, pas le temps pour vos conneries moi. Là tu te remets. Tac. Et on est reparti tout simplement. Et là on a la piste pour nous Enfin la piste Ouais Justement C'est ce genre de comportement euh, Que je déteste Allez c'est parti à fond les ballons On est sur du 150 km heure presque Pas encore Ça y est on touche les 150 On est au 150 donc là on va éviter les mouvements brusques Ça passe Et on a un nouveau euh, un nouveau pont Ah bah ça doit être la deuxième arène incroyable, avec une très belle vue, bien évidemment. Ah, ça fait plaisir. C'est vraiment une expérience différente, moi ça me plaît. Je vais pas vous mentir, c'est quand même assez... Euh, assez sympa. Je vois pas la voiture. Ouais, voilà, on va éviter de... d'aller dans le fossé quand même. Ah, c'est chouette. Je joue comme une bite, mais c'est chouette. Wouh T'aurais pu avoir la vie dont t'as toujours rêvé Même si tu n'y croyais guère Tu disais le seul jour où tu pourrais crever Ce serait à la guerre Mais t'as roulé, roulé comme un con, un ce, con. ce jour t'avais le à fond <rire> T'as bu 3, 4 bières pression Et t'as roulé à contre contresens Ouais t'as roulé comme un con Tout ça c'est fini en sang En plus d'être mort comme un con T'as tué des innocents T'as tout niqué, t'as déconné, t'es mort Yeah. Dommage collatéraux, t'es de ce endor T'as ton équipe à déconné